Ouais, toi aussi t'es sous les cartes, les abonnés, c'est vraiment pour... Des... Ben évidemment, ben évidemment, chers, ben bien évidemment, bien évidemment que je me charge, ils en sont cons Ils sont là, ils me aujourd'hui, je suis la fille, c'est ton con c'est <rires> quoi ça Wesh qu il a vents, je ah On attend que albino. Mais attends, ouais, vous êtes dans la même vous, vous amusez, vous êtes amusez, bon, ou quoi. Oui, oui. <rire> Qui c'est qui va venir dans le monde pour <rire> de bas quand je vais couper les cheveux Elle <rire> ah, tue ta tête Eh, hey, les... <rire> Là t'as une tête d'olive. <rire> non, allume la lumière, fais quelque quoi, chose. Tête, ouais. je on dirait Pimou, on dirait un autre toobie. Ah, allume la lumière, allume la lumière. Peux pas, ouais. Non, les abonnés, ils vont se désabonner là. On dirait que t'as pas de cheveux. Oh là, on dirait mon prof de mathématiques, mathématiques, monsieur Fion. Non. <rire> je suis mort. Demain, on part à quelle heure, alors 10h15, je serai à chercher. Nous, je crois, on va aller faire une petite séance avant. À 9h à la salle. Qui c'est qui va faire les épaules Qui c'est qui va aux toilettes pendant que l'autre sont pas aux toilettes <rire> Euh, faut qu'on se mette d'accord pour les vidéos de demain. Eh oh, c'est ah. comme ça Voilà, parce que, regarde, il va faire que des trucs comme ça. Non, sérieux, juste demain, ce qu'on fait, on fait un vlog entraînement, un vlog où on va voir Marvel. Ouais, ah, mais il va pas se mettre tout nul. Après, je vais vous analyser. Je ouais, me mets pas à torser les là. Hein Vraiment, ouais, je suis je dégueulasse. Non, moi je suis ouais, dégueulasse. Ouais, parce que je suis pas en prépa en ce moment, gros, avec les conjolets. Non, ça va marcher, vous plairez en plein. Ouais, t'inquiète. C'est quoi aussi ce bruit-là Midi Non. Non. Voilà On peut commencer J'ai plus de batterie pas tard. Réunion nocturne À 3. Donc, euh, demain, on voit Marvel, les gars. Est-ce que vous êtes prêts Ah oui. Ouais, t'es prêt Non. Je l'ai jamais vu en vrai. Mais... Ah <rire> oh, bah nous, ça, à moi. Donc, on filme. Tout ce qu'on peut filmer, on le filme. Et vous m'enverrez pour le vlog. On arrive pour midi pour manger. Ouais, ça on verra. Mais là, je parle juste des vidéos. Donc, on fait un vlog. Où on, on fait la route, on est ensemble... On... Ça Et se caresse, ça bon, se caresse. Ça va, ça va. T'es encore dur Attends, il en a quand ah, même caresse. Mais ça se caresse, bon, bon, il, y il y a des y a gens. A... <rire> C'est un mytho ce Ça ce se caresse plus plus en public. Il est gainé le ventre, ouais, <rire> j'ai rien. <rire> Par contre, dis-moi. <on> dis <rire> moi, il est tout dur. <rire> moi, tout dur. C'est que, tout ce que je sais, c'est que des mecs en PDC plus 21 qui restent convenables il en a pas beaucoup. Moi, je suis content d'être en PDC plus 21. En plus, j'ai content Je suis en PDC plus 2 Le FFMI en sueur PDC plus 21. On arrête là, on va voir Marvel, il va nous mettre des claques Marvel. On s'en va On dort Mehdi. Moi, je suis chaud avec toi, ton gros cul. dis toi, tu dors là Ouais, je dors là. On te met dans une pièce isolée, on a peur de toi. Moi, je dors avec toi Bah, là, je dors pas toi Bah, va nous en foutre c'est bon. <rire> Moi je vous laisse, il n'y <rire> a pas de souci. Et, et ensuite, on va, une fois qu'on a fait l'entraînement... Quel entraînement On va faire un entraînement street workout Avec Marvel. On va faire quoi comme entraînement Tu <rire> <t> es mort <rire> Heureusement, ça s'appelle. Hein? Demain, on fait un vlog Ouais, je suis, on peut pas, on peut pas... Allez, <rire> oh, non, mais on peut pas travailler dans ces conditions. <rire> Allez hop, c'est parti, c'est la folie <rire> Les est gars, folie. <rire> on nous aura là, est-ce que vous faites ça au travail Est-ce que pendant l'entraînement, vous vous entraînez vous Parce que tu t'entraînes ah, ou pas bah, Ça dépend ce qu'il faut faire, faire car, hein. je ne veux pas te faire des trucs de fou. Vous n'êtes pas obligé, le principal, c'est ah, que oui. vous soyez dans la vidéo euh, vlog. Ah, je Donc ça, c'est vous qui voyez. Hein non, non, non, on fait un entraînement Street Workout, mais si vous voulez pas vous entraîner, vous êtes pas obligé. mais faudra être sur le vlog. Moi, je suis chaud. Hein. Avec des demi-dips. Encore <rire> des petits bras comme moi. Mais non, je se suis chaud, chaud, je suis chaud. Ça. Ça. Ok, Albinoy est chaud pour s'entraîner, toi t'es chaud pour t'entraîner Eh mais torse nu mec. Non, ça on verra après. Je suis plus chaud d'un coup. Toi t'es chaud pour s'entraîner ou pas Street Workout, je suis chaud. Non, non, ça dépend ce qu'il faut faire. Je vais pas te faire des pirouettes. Est-ce que t'aimes de ta coupe de cheveux La mienne Moi je dis. Et toi, beaucoup de courage, Jibis Mila demain. J'ai acheté une casquette. Qui c'est qui a acheté une casquette pendant que le <rire> on lui dit J'ai acheté une casquette là. Casquette en revers. Donc après le violet, Marvel, on fait une vidéo motivation. Mot Donc motivation, faut être torse nu. Qui veut se mettre torse nu ici mets-toi torse nu. Non, moi, je me mets torse nu, mais je passe sur YouTube. Non, moi, si tu veux, tu m'analyses comme ça, mais pas sur YouTube. Ouais, les... ouais. Euh, non, moi, j'ai rien à cacher. Ouais, ouais. moi, ouais. moi, eh, dit... eh, moi Moi, tu m'analyses, y'a pas de soucis. Non, non, moi, je veux les trois d'Aiko parce que. Non, moi, il mais là, mais, je m'analyse, mais pas sur YouTube. Les... Ça dépend de ma forme de main. moi. Je te dirais de m'assurer. Ouais, mais non, mais la vidéo, elle est dans ma tête déjà. Ah bah, je sais pas encore. Ça dépend du soleil, ça dépend du temps. Bon, vidéo motivation, albino, tu me filmes et je la fais avec Marvel. On fait comme ça je vous explique le topo de la vidéo motivation. En gros, moi je suis sur le banc en train de manger une carotte. C'est bon, il y a mon attention. Donc je mange ma carotte. Pas la carotte de Marvel, ma carotte. j'aurais pris une carotte Ça au aussi. préalable. Il vient me voir. Wesh, ouais, Didio, qu'est-ce qui se passe bah, J'en ai marre, Marvel. Il euh, faut obligé d'avoir une tête stricte euh, pour avoir un bon physique. Et lui, tu vois arriver devant moi avec des M&M's que j'aurais acheté au préalable. M&M's, vais... c'est une, une, une vidéo motivation. Voilà. Donc, je vais lui offrir des M&M's déjà bien. un bon coin. Voilà. Donc, lui, il vient avec ses okay. M&M's. Il me dit, eh, écoute pas tout ce qu'on raconte sur Internet. Viens, je vais te montrer euh, mon secret. Et hop, on passe sur la vidéo motivation. À la fin de la vidéo motivation, on mange ça, mais le physique est propre. Voilà. Il conclut comme ça. Et vous deux, un plan à la fin où vous dites, euh, en gros, euh, ouais, vas-y, il y a d'autres moyens d'y arriver. Un truc dans le genre. Laisse-moi tranquille. Non, mais pour, non, pour, non, pour, non, pour non. faire allusion aux seringues. Ah, vous je dis rien du tout. Ils vont croire que je suis pour du vrai. On ne dit pas ça, vous dites euh, euh, Ouais, ouais, je suis sûr qu'il se pique ou un truc dans le genre, tu vois. Ouais, ouais, jet sale, je suis sûr qu'il e se pique. Un truc dans le genre. Okay. T'as compris mmh. Tu dois dire quoi à la fin Ouais, je suis sûr qu'il e se pique, jet, jet, euh, jet. <rire> sale. Ouais, mais la phrase, elle est éclatée au-delà. Ah, ouais, vous n'avez pas une bonne phrase à dire moi ah, pas fait ouais, de ça sera. du feeling frère. Ok, ça sera du feeling. Euh, donc euh, bah, les plans motivation, je compte sur toi, Albino, pour euh, filmer. Tu fais comme la dernière fois, là, quand tu rentres dans un truc, tu je ressors. Pas, pas grave, regarde, bah, ça, voilà. Non, ça va, je sais que tu fais des beaux plans. Ok. Et euh, troisième vidéo, interview. Les questions, on va voir ce ouais, que as tu as mis là. Moi je vais te donner aussi ce que j'ai mis. Tu as fait tes questions, Bastos il n'a pas fait ses questions. Mais pourquoi il veut que je prépare si du fini Non, je rigole, ah, je juste... juste bloqué, frère, vous allez à pied frère. <rire> mais non, juste euh, l'interview, J'ai pas envie qu'on la fasse dehors sur le parc de Street. Donc notre mission, Merci. notre mission, c'est que ça se passe bien avec Marvel, qu'on le mette en confiance, pour le faire narasse à la maison. Mais on fait le live chez lui, wesh tu es du Non, il ouais, y a tous les neveux. Ah, bah c'est des neveux aussi. Non, non. on se rabat dans l'Airbnb, <rires> on va pouvoir. Attends, c'était putain, excuse-moi. C'était derrière moi, ouais, putain. Attends, fais un demi-tour en ah, rentrant ici putain. Il ah. ne sait pas où il va. Non, non mais dans ma tête Le couvre-feu est dessus. dans non. une heure. Non, non, non, non, non, non on pas pas embarque oui. Marvel il dans l'Airbnb. Non, ça je veux pas rentrer, t'enfoncer. On parke Marvel, ma mère est dégueulasse dans l'Airbnb Il ne retrouve pas. C'est terminé. Parce qu'il y a le ah, couvre-feu. Je veux qu'il dorme avec Bastos. Je veux que Bastos ah ouais. le rende fou. Au moins, il va comprendre ce qu'on subit. Donc, Marvel, il sera sous la tête comme ça avec Bastos. Ça te va, Mar Bastos Cousin, il y a une gueule gueule avec les <rire> vais, va... Il va faire dormir avec un blague, <rire> Bon, voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Euh, les questions les questions, tu veux qu'on vote ça demain fait une il me prend la tête, il y a la Ligue des Champions pour <rire> en faire demain, il me parle de son pote. là. Les vlogs, c'est important. Les questions, on voit demain. On verra demain, ça. Vas-y, juste, il m'a dit pas de questions sur le procès. Bah, faut pas abuser, tu vois. Bon, c'est bon. faut pas que ça ressemble à ce que The Rob, il a fait. T'as vu ce qu'il a fait, The Rob, pour Je pas le vu le ce qu'il a fait, The Rob. Bah, regarde, là. mais mettez The Rob. Non, mais Finesse, tu veux un peu de temps. Finesse, fitness fusion. un peu Du coup, l'interview, ce que j'ai prévu de faire, pour pas que ça fasse comme The Europe, il m'a dit, ouais, wow, en gros, une interview... Euh, c'est bon, j'en ai déjà fait une. Je lui ai dit, t'inquiète pas, on l'a fait notre sauce. Et quand je lui ai dit ça, je n'avais pas encore l'idée. Mais hier soir, voilà. soir j'ai une bonne idée. En gros, j'ai le questionnaire. Je pose des questions à Marvel. <coughs> et là, il faut que ça passe en, en douceur. Là. Et en gros, vous, vous êtes en position pompe. Et l'interview, c'est un non entre lui et moi. Pimous, tu tiens avec moi. Bastos, il tient avec Marvel. Si, si Marvel, il dit oui ou non, Bastos, il doit faire cinq pompes. Dans l'interview, si moi je dis oui ou non, Pimous, il doit faire 5 pompes. Oui. Voilà, t'entraîner. Par contre, t'as dit oui, donc il va faire une pompe. Allez, oui, bien bien. Non, mais là, on parle sérieux. Un... Non, mais là, on va, ça, ça. Ça. va, va finir, ça. je vais le faire. As... Va laisse finir, vas-y, ah. je vais le ah. faire. Pimous, ah. ah. il <rire> Restez ouais. jusqu'à la fin. Il a la excuse-moi, j'ai Par contre, c'est pas simplement une interview, c'est on va poser une question pour lancer un débat. Ça veut dire que vous êtes actif dans l'interview, vous n'êtes pas simplement sportif. Moi, je veux qu'on réponde tous, frère. C'est pas... Vrai. Voilà, c'est ça. Faut voilà. faut qu'on pense En gros, on pose une question. Par exemple, moi, j'avais une question, c'était... Est-ce euh, que tu penses que conseiller euh, une diète sale, c'est bien Est-ce que tout le monde ne va pas devenir gros Et bien là, hum. on parle tous de ça, tu vois. Marvel y répond le premier, et nous, on relance, tu vois. On parle de, euh, de ça. C'est un dialogue, ce n'est okay. pas simplement des questions-réponses. Mais comment ça se passe pour les questions Après, ça va alterner, euh, ça se passe comment ben, Soit moi, je fais le ni oui ni non avec Marvel, et toi, tu fais les pompes à bastos. Soit tu veux faire les questions et je te laisse faire les questions et moi je fais les pompes à bastos. sinon on interchange au bout d'un certain nombre. Ou on interchange au bout d'un certain nombre. Ça ne sert à rien faire du carré. tout. Moi, je suis mort, sa mère. Je suis en relance. Non, je rigole. Non, ah, vas-y, il faut faire je contenu. Il pas de relance, lui. Il Moi, en fait, je ne veux pas que demain on arrive devant Marvel et on, on, on, on est en Voilà, on bégaye. Genre, on ah, ne veux pas tout de faire. Moi, je ne veux pas le faire. On a voilà, pas tout tu moi. vois, il faut que ça soit carré. Salut, je m'appelle Bastos, je suis de l'île, j'ai 29 ans. Petit extrait. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fitness Fusion. Je vous laisse vous présenter, les gars. Bah écoutez, moi, c'est Pastos suite J'ai 27 ans. Je suis de Lille. Est-ce que vous avez tout compris Yes. Est-ce qu'on peut se voir demain à 10h15 en retard Moi, je vais là. On va pas être en retard. retard. <rire> On sera en retard, c'est sûr. Il veut s'entraîner avant. je retourne un tes choses Vas-y, allez, hop. C'est Non, les mecs. Eh, hey, Marvel, il nous pas. Regarde, c'est hey, de sa faute hein, lui. Albert, écoute-moi bien, il s'est coiffé pendant une demi-heure ce matin à la tête <rire> de ma mère. Il, il est, est venu pas à 10h. Je m'en bats les couilles, vous, vous démerdez. Non, ouais, en vrai, si on arrive à 9h à la salle, on fait juste les épaules, en une heure c'est plié à 10h, on est dehors. Moi j'arrive à 10h15, vous êtes pas voilà, là là de ma mère, je repars chez moi. Non, on sera là, je serai Qui c'est qui te dépose demain Moi je reste pas dehors, c'est mon daron. Ah bah ben, ça va. Ah t'es un daron c'est tiaf là, t'as pas d'amour ouais. hey, il fait, il fait, des, il fait des tampons si tu veux aller à la salle. prends du médecin, il l'a scanné, il l'a mis sur sa feuille. Tu te fous de ma gueule. <rire> je te jure. Et il rentre. Il sait qu'il va les enfants. Non, ben mais en vrai, si tu veux t'entraîner, tu peux faire ça. Tu vas me donner le tampon <rire> scanné, je vais le mettre aussi. Là. Ah ouais. Fais-le moi. Ah non, j'ai la tête, il se devient la tête, <rire> il se <rire> devient j'ai l'ai appris deux fois la feuille, c'est tout Ouais Mais pas, toi, tu vas que à une Elle ne fait que crier chez ouais. moi les voisins, ils sont ah, en ont marre. C'est tout, on fait ça là Bon, demain... Tu l'as à 12h Non, moi c'est bon, j'ai ma carte. La carte elle passe finalement. Éducateur pro, ouais, veux, si vous voulez des coachings, attendez. Voilà les gars il n'y a pas de chute je, je vous dis, vous me laissez tranquille là. Hein. Non, non, il n'y a pas de cheat mini. il dit. Marvin, il mange ça là. Ouais, bah il mangera mange ça. Est fatigué, vraiment, il est fatigué, il est fatigué. C'était Fitness Fusion de la Vous étiez en présence de votre mère. Et ta père. <rire> <Et ta paix. rire> Allez, c'était Fitness Fusion. De De votre FF. Vous étiez en présence de. De Bimousse. Ça pas Et Didio <rire> Force ouais. Et